Salam alaikum et bienvenue sur ce nouveau tutoriel concocté pour vous de la part de l'open hardware algérie cette vidéo fait suite à notre vidéo de célébration de la journée du nombre pi de l'année 2016 où nous vous avions promis un tutoriel sur comment mettre en place un mini cluster de calcul à base de raspberry pi Eh bien nous allons tenir notre promesse dans ce tutoriel avec un cluster pi simple et abordable avant toute chose, nous allons expliquer la topologie de notre cluster. Il se compose d'un nœud principal, défini ici comme « Master euh, ». C'est cette carte Raspberry euh, qui sera connectée à un clavier et à un écran pour permettre l'interaction directe avec le cluster. Le cluster se compose aussi de deux nœuds « Esclaves » qui sont connectés avec le master par une liaison LAN-Ethernet. Voilà ce que donne notre cluster avec trois Raspberry. Nous avons alors un modèle B, une Raspberry B+, et enfin une Pi2 qui sera utilisée comme master. Avant d'attaquer la configuration de notre cluster, il nous faut, il nous faut signaler que nous avons opté pour une approche évolutive du cluster, cela veut dire que nous allons créer qu'une seule image du système d'exploitation Raspbian qui contiendra tous les logiciels pour faire tourner notre cluster, il suffira alors de la dupliquer et de l'adapter aux autres nœuds du cluster, ce qui est une solution souple, simple et euh, qui ajoutera qui permettra d'ajouter des nœuds à volonté à notre cluster. Alors, après avoir installé Raspbian sur notre master, il nous faut faire quelques configurations de base en appelant l'outil de configuration RaspiConfig. Nous commençons par étendre le système de fichiers à toute la carte SD. Puis il nous faut changer le mot de passe de notre machine. L'on navigue alors vers les options avancées du système pour changer le hostname de la machine afin de pouvoir la reconnaître facilement. Nommons-la par exemple « Cluster pi ». Puis, il nous faut changer la mémoire allouée à l'affichage. Nous allons la mettre à 16 mégaoctets car nous n'allons pas utiliser d'interface graphique pour notre cluster. Il nous faut aussi autoriser la liaison SSH pour permettre aux nœuds du cluster de communiquer entre eux. Il nous suffit maintenant de rebooter la carte Raspberry Pi pour finir la première phase de la configuration. Après le redémarrage de la Pi, qui se nomme maintenant Cluster Pi 1, il nous faut faire une mise à jour de la base logicielle du système. Il nous faut maintenant installer une dépendance qui est gFortran, le compilateur Fortran du projet GCC. Nous allons maintenant créer le répertoire qui va contenir la librairie qui permettra le calcul parallèle et qui se nomme mpi ch dans sa version 3. positionnons à l'intérieur de ce répertoire et nous créons deux autres répertoires qui sont « Build » et « Install ». Il nous faut maintenant télécharger les sources euh, compressées de la librairie. Le lien est donné dans la description de la vidéo. Il nous faut maintenant décompresser l'archive avec la commande TAR. Nous allons maintenant nous positionner dans le répertoire Build, puis lancer la configuration qui précède la compilation, cela va prendre un bon moment. A la fin, nous nous retrouvons avec un fichier makefile qui permettra la compilation des sources avec la commande make. A la fin de la compilation, il nous suffit de lancer l'installation de la librairie avec make install. Pour pouvoir utiliser la librairie plus facilement, il nous faut l'ajouter au chemin d'accès de notre shell, cela en modifiant le fichier .profil, en incluant cette ligne qui définit la position des outils qu'utilise MPICH. Il nous faut déterminer l'adresse IP actuelle de notre machine, cela avec la commande ip-adresse-show-eth0. Cela pour l'inclure dans le fichier pfile qui contiendra la liste des adresses IP de toutes les Raspberry qui composent notre cluster. Un va puiser dans ce fichier pour communiquer et paralléliser le calcul avec les autres cartes. Pour s'assurer que tout fonctionne, nous pouvons lister l'ensemble des nœuds du cluster avec la commande exec f pfile hostname Et puisque nous n'avons qu'un seul nœud pour le moment, nous obtenons que cluster pi 1. Nous pouvons d'ores et déjà tester l'exécution de un PI en lançant un programme de test fourni par la librairie et qui se nomme CPI avec cette commande. Le nombre de définit le nombre de processus que nous voulons faire tourner. Ce programme calcule une approximation de la valeur de, du nombre PI. Nous pouvons changer le nombre de processus et voir ce que ça donne. Quand nous aurons ajouté les autres composants du cluster, ces processus seront répartis sur les autres nœuds afin d'accélérer le calcul. Avant de finir, il nous faut générer une clé publique pour SSH que nous partagerons avec les autres nœuds pour qu'ils puissent communiquer entre eux de façon directe et cryptée. Pour plus de détails, lisez la documentation fournie avec le protocole SSH. Après avoir généré la clé, il nous faut la copier dans le fichier AUTHORIZED pour qu'elle soit disponible pour MPICH. Nous pouvons aussi ajouter un répertoire que nous nommerons Fortran pour mettre des codes MPI écrits en Fortran. Car si vous cherchez sur le net, vous allez trouver un grand nombre de codes parallèles écrits avec ce langage. Voilà, nous en avons fini avec l'installation des logiciels nécessaires à notre cluster. Il nous suffit maintenant de récupérer la carte SD et de créer une image du système de fichiers qu'elle contient pour pouvoir l'utiliser dans les autres nœuds du cluster. Pour cela, nous allons utiliser le programme disk fourni avec Ubuntu. Vous pouvez choisir d'autres programmes pour avoir le même résultat. Voilà, c'est fini pour cette première partie de ce tutoriel. La prochaine vidéo nous expliquera euh, comment étendre le cluster à d'autres nœuds. Euh, en attendant cela, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, à nous suivre sur notre page sur Facebook, ou bien à interagir avec nous via notre groupe. Et pour finir, de la part de toute l'équipe, je vous dis salam